C'était mes motifs, je peux t'insulter sans motif. C'est vrai que je suis fausse. Ouais, je t'ai cru comme un con. Tu m'as quitté, puis tu m'as dit, chérie, je t'aime. Mais bon, c'est plus comme avant. Je dois t'oublier si je veux guérir de mes blessures, crois. T'étais ma drogue, j'ai tiré un trait sur toi. Je dois t'avouer que t'es lui le défi que j'estime le plus. Mais c'est triste, je te fixe, je te dis, j'aime, t'existes.